Oh, et... et... et... Aujourd'hui, on se retrouve sur Spider-Man, et, euh, Alliés et Illini. Ouais. Je passe tout ça. Ça pas de quoi. Ça fait trois fois que j'essaie de faire ça. Donc on a trois parties dans chaque. Enfin, les deux niveaux aussi. Ah, deux... ah oui, je fais une super attaque ah, c'est ultra puissant normalement ça, ça one shot c'est one shot les ennemis donc c'est normal que ce soit ultra puissant <rire> All let's go. tu vois pourquoi c'est ça fait des flashs comme ça, c'est trop bizarre. Est-ce que c'est un problème de émulation ou c'est euh, ou c'est euh, bien que je fais ça sur une, une Ou c'est un problème de ou c'est le jeu qui fait ça, c'est le jeu est un peu bizarre. Est Ce que devrait... c'est bien Il marche dessus, donc par euh, contre il prend de la place. Je vous dis, il prend de la place. Ah non, c'est pas ouais, par là. Ouais, c'est par là. Oh C'est ça qu'il -ce qu fallait faire. Bon, on fait un rejoint de soi-dis. Oh ouais, ça a marché, je l'ai jeté sur cette. Ça ah, vient de le terminer. Attends. Ok, on va se déprimer. Ah, ça m'a un soi pour le monde. Attends si je fais ça. Mais ouais, je laisse moi. Mais le jeu.. Attends, le jeu est bug. Mais fais-le Oui, je le fais pas. Bon puis on attaque. T'as fumé, je fais des attaques. Ok, je cherche mon truc. Je jette sur les deux. Si je fais que ça, c'est pas grave pour Apparemment, pour le faire sur les boss. Ah. Ah, oh la tac, que je viens de faire dans sa gueule. Je te prends comme ça. Je suis enchaîné là. Ah euh, qu'est-ce es que je disais? Ah, Simplement. Bon. Ah, attends, Ah merde je attends, attends, attends, what ça pas attends, attends, attends, attends, mon attaque attends, voilà, mon attends, tu attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, qui est une grande attaque. Bon, en gauche, euh... non, viens, on va aller à gauche. à ah, droite, pardon. C'est oh, bon. quoi ça okay. bon, En anglais. C'est pour ça que j'ai passé les scènes. Donc... Tranquille, ah bon, moi j'ai raté mes coups, c'est pas grave, sont C'est ça quoi du tu... coup Ah ok des ennemis. Oh, qui, ah bien, bon. Tiens, oh, mais qu'est-ce que tu fais Oh je t'ai jeté ton pote sur ta. Malin, un pote. Attends, mais c'est de tuer le filant. Ah non. Elles sont confus, d'accord, ça elles sont. Tiens. Mais arrête là Arrête pas Allez on termine, on termine. Bon, je sais pas ce que vous Je vais faire Continue. Allez on continue le prochain niveau. C'est parce que moi j'ai que les voix anglaises en fait. Ok c'est parti. Là, il y en a deux. Je pense qu'il y en a qui vont arriver comme deux. Ah, on tué. ah non. Ouais c'est ce que je disais. Tu vu dans les lasers c'est conne. T'es trop conne. t'es trop con sur un mec qui est par terre sérieux c'est bon il y en a plus ok Parfait. on y va des ennemis voilà qui fait ce jeu je crois que c'était un jeu en 2D et tout même sur DS c'est pas un jeu en 2D en plus ouais sur ds j'ai regardé c'est même pas un jeu en 2D non plus bon c'est voilà quoi ça spécifique, hein. là, là c'est vraiment en 3D tout, sur c'est pas vraiment ça. Ouais. hop là je les envoie et on joue au foot. <rire> moi je joue au foot avec du points mais... voilà. Si je lui, hop, attends, pas, je pas vais... un comme vous, même, ah si, hop, voilà j'ai il va mal l'autre. Ah tiens. ouais Ok. Attends, j'ai dû faire ça. Ok, donc faire ça. Donc ça, ça vaut. nous arrivait ni deux deux avec des as, avec assoiffés pouvoir et pour fois foie a fait le bien hop ah, j'étais sur son petit oh oui on peut le faire aussi, ciseau ah, elle n'avait pas vu lui non là un hein, bien là bon, mieux bon. Chercher ça waouh ouais, c'est bon waouh t'as pas obligé de bon on est ouais ça fait le gros yes ok tu as raté même pas mort ah ouais mais ça fait quand même le gros il bouge la voiture contre deux mecs alors attention je fais une super attaque sur qui va faire sur le gros yes à ah, le crevant oh, encore ma 4 alors tout temps je si je commence à tu où là je te dit. ah merde c'est moi qui il pris Pourquoi je suis le dernier au milieu J'ai pas d'ordre en fait. Allez, let's go by Black Cat. Arrivé que ça arrive un peu comme ça, je suis pas sûr de me réconcilier en plus. Je vais éviter un peu parce que j'ai rien, j'étais du tout. Hé! J'ai un robot dans ta gueule! <rire> Faudrait peut-être que c'est dans sur le bon ça sur le petit tant pis première mort et voilà Partie 3 de l'autre niveau. Oh putain, 20 minutes déjà. Ah. à plus. On va se battre contre lui. Ok, c'est parti. Oh, oh, des petits mecs Oh, c'est des petits savants je vais me rapidement. Boum. Attends. Attends deux secondes. On peut. Au boss Oh en plus ça fait mater dégâts. Allez ah, là. Je parlais pas toi, Ah, avec peut-être deux puces de puces. De plus, pardon. <rire> Vite. Ah oui, c'était bon perso là qu'il fallait prendre euh, Spidey, c'était bien. Il est déjà énervé. Je ne euh, pas beaucoup longtemps. Allez, hop là, là Je lui fous encore par terre, c'est une pause facile. Pou, pou, pou, pou. Je pensais que le docteur Octopus... Euh, j'ai pas dit autre chose, C'est pas. Hop là, mais en même temps, regarde. c'est cool de bornelle hein, normalement un hein, boss c'est pour une seule fois hein. encore une fois allez, ouais. hop. et voilà c'est pas la dernière fois hein. <rire> et voilà bien merci les amis on va s'en aller là merci à tous d'avoir regardé cette vidéo bout. et ciao les amis